et salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la peinture des visages filmés de très très près donc, dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment je procède pour peindre un visage de couleur chère donc voilà les couleurs que je vais utiliser de chez model color dans un premier temps je vais utiliser du brown sand Ensuite, on va avoir du basic ski tone, du light flash, un petit peu de blanc ivoire. Ensuite, nous allons avoir le burn red et du black red. Dans un premier temps, pour commencer, on va venir faire notre couleur de base. Donc pour ça, on va venir prendre du brown sand. du black red et du burn red à mon bronze sand pour obtenir ma couleur de base finale. Une fois qu'on est bien dilué, on n'a plus qu'à appliquer notre première couche de base. Donc voilà notre couleur de base terminée après avoir passé deux à 3 couches très très fines. Donc ce que je fais en général, une fois que c'est bien sec, je viens passer un petit coup de brossage à sec avec un pinceau et des poils très très très fins. C'est pour enlever en fait des les, les micro résidus des fois qui se, bah, qui se collent sur la figurine ou, euh, ou des petites gouttes de pigment un peu trop épaisses. Et donc euh, avant de, de venir à faire les éclaircies je m'assure d'avoir euh, bah, le support et euh, la couleur de base euh, propre maintenant on va venir faire un premier éclairci alors pour ça on reprend notre palette humide et on vient ajouter un petit peu de notre couleur de base plus du brown sand pour éclaircir un tout petit peu et on va mettre une petite goutte de basic Skitone. et on va venir identifier les zones les plus claires du visage alors quand on commence à peindre euh, les premières éclaircies c'est vraiment un jeu de patience et pour ça euh, ce que je fais je commence donc à marquer les zones mais très très légèrement comme si en fait c'était euh, on va dire euh, du moins une, euh, la couleur euh, finale ou le dernier éclairci. Seulement, je fais un premier tour de la figurine comme ça, ce qui va me permettre d'identifier. Ensuite, je vais venir appuyer un peu plus en faisant un deuxième tour, toujours avec la même couleur, pour euh, rendre le contraste un peu plus, euh, plus éclairci. Donc, il faut vraiment prendre son temps. Forcément, quand on regarde la vidéo, on pense que euh, ben bah, oui, ça se fait en 5 minutes. Mais en réalité, je mets peut-être 20 ou 30 minutes juste pour le premier éclairci, le temps de faire un, un premier tour, attendre que ça sèche. Il faut surtout attendre que ça sèche parce que si vous remettez par-dessus aussitôt, ça peut, ça peut bah, décoller les pigments. Et donc, c'est important de, de switcher sur l'autre côté du, du visage, devant, attendre un petit peu que ça sèche, ainsi de suite. Voilà le résultat après un premier éclairci. Donc on a bien identifié les zones et on commence à avoir un léger contraste de couleurs qui commence à apparaître. Maintenant on va pouvoir passer à un deuxième éclairci. Deux retours sur notre palette humide pour un deuxième éclairci. Donc cette fois-ci on va prendre du brown sand. Et on va venir l'éclaircir avec du Basic Skitone, mais très légèrement. Voilà le résultat, après un deuxième éclairci, donc après plusieurs passages, toujours avec la même couleur du deuxième éclairci, on réduit les zones et on vient pousser les pigments un peu plus clairs là où bon le semble. Alors maintenant, ce qu'on va faire avant de passer à un troisième voire quatrième éclairci et ainsi de suite, on va procéder à l'étape des ombres. Donc avant ça, comme d'habitude, je viens mettre un petit coup de brossage à sec sur la figurine. Une fois que la figurine est bien sèche, bien entendu, pour enlever tous les petits résidus et avoir un petit effet de dégradé. Pour voir exactement là où nous en sommes. Donc pour la première étape des ombres, je viens prendre du brown sand et je vais venir ajouter du burn red. Donc là, il faut pas arriver au burn red pur, il faut vraiment trouver un juste équilibre. Donc c'est pas évident. Et on va commencer à venir identifier les zones les plus sombres. alors maintenant qu'on a fini d'appuyer la première étape des ombres moi ce que je viens faire en général je viens reprendre donc euh, le dernier éclairci qu'on a fait sur la couleur chair et je viens euh, remettre une toute petite touche par simony l'histoire de ne pas y revenir après parce qu'après avec les derniers éclaircies c'est beaucoup plus compliqué de, de revenir sur... Euh, sur la couleur euh, du ton qui était euh, juste en dessous quoi. Voilà le visage après la première étape des ombres et un beau petit brossage à sec, une fois bien sec pour avoir un, un petit rendu euh, bien sympa. Maintenant, on va passer à la deuxième étape des ombres. Pour la dernière étape des ombres, je vais utiliser du German Gris. donc cette couleur là c'est vraiment pour assombrir un peu plus en fait le le black red donc, je vais mettre un petit peu de german gris et on va venir mélanger ça avec du black red Donc pour cette dernière étape des ombres, attention, c'est crucial. La moindre erreur, ça va être fatal. Donc pour ça, je vous conseille de bien décharger votre pinceau. Et moi, ce que je peux vous conseiller comme petite technique ou astuce, c'est de faire des petits traits jusqu'à temps que vous ayez vraiment la quantité parfaite sur le pinceau. Mes traits là, c'est aussi fin qu'une aiguille. Donc là, ça me va. Je vais pouvoir commencer aller dans les ombres. Et pour finir, nous allons passer à la dernière étape des éclaircies. Donc pour le dernier éclairci, je prends du Brown Sound avec du Basic Ski Tone et du Light Flesh. Et pour finir notre visage, on vient faire un ultime éclairci et dernière éclairci pour ce visage. voilà le visage terminé donc pour le moment moi ça me suffit j'ai fait un petit brossage donc euh, c'est ça devient plutôt sympa maintenant on va passer à l'étape des cheveux alors pour l'étape des cheveux j'ai décidé de faire un blond voire un châtain très très clair donc pour ça on va utiliser du noir de l'inglish uniforme et de l'ocre vert Voilà le résultat après la première couleur de base passée sur les cheveux. Maintenant, on va venir faire un premier éclairci en ajoutant un peu de green ocre à notre couleur de base. Alors, vu que c'est très très fin, en fait, ce que je viens faire, je viens appliquer bah, un brossage. C'est beaucoup plus facile. Donc, ce brossage, je l'appuie un peu plus sur mon pinceau pour bien, pour bien marquer vraiment les grosses, grosses zones avant de faire un, un jus. Et ensuite, on reviendra sur un dernier éclairci. Pour les ombres, je viens appliquer un jus que j'ai fait avec le noir. On vient le passer dans tous les creux du cuir chevelu. Attention, faites attention quand vous vous rapprochez du visage. Et pour finir, on vient faire un dernier petit brossage à sec. Pour être sûr que ça soit la couleur la plus claire qui domine et non pas qu'on ait des restes de résidus de pigments noir aux extrémités des, des cheveux voilà les amis le visage terminé donc euh, que ce que j'ai fait de plus j'ai on va dire que j'ai juste euh, assombri un peu plus euh, les lèvres avec euh, du black red mais euh, assez dilué et euh, un bon petit brossage par dessus tout ça et donc euh, voilà le résultat de la figurine au 1.35 de chez Hornet donc ça ça reste euh, une méthode euh, bah, que j'utilise après il y a plein d'autres méthodes on peut encore mieux faire on peut toujours mieux faire en tout cas c'est tout pour cette vidéo encore une fois, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout partager un maximum et liker un maximum cette vidéo. Car bah, c'est des vidéos qui demandent pas mal de temps et euh, je ne suis pas sûr d'en refaire tous les jours. Je pense que vous avez euh, toutes les bases pour arriver à faire un super visage et euh, vous améliorer, vous améliorer avec d'autres techniques. Il y a encore d'autres méthodes. Et euh, donc voilà, en tout cas, merci vraiment d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut les amis. Ciao.